En janvier dernier, on a lancé le l'iFree User Group euh, avec euh, James Faulkner, le Community Manager de l'iFree. Et on a décidé donc de, de créer un groupe montréalais euh, en fait pour représenter l'ensemble le, du Québec, des utilisateurs de Life Free euh, au Québec et des développeurs. La première rencontre du groupe d'utilisateurs aura lieu le 13 février prochain. Euh, L'objectif est euh, finalement de définir les bases, euh, combien de fois on veut se rencontrer dans l'année euh, Qu'est-ce qu'on veut y présenter Un User Group, euh, à quoi ça consiste C'est euh, avant tout donc, une série de services euh, sur, euh, sur le site liferay.com qui euh, permettent euh, déjà de se rencontrer par le biais d'un forum, euh, aussi de promouvoir certains événements qui sont faits, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, euh, peut-être plus tard à Ottawa également. Alors on a décidé de lancer un Liferay User Group euh, en fait de par le succès euh, dans, les, dans la dernière année ou les deux dernières années euh, euh, de ce portail-là au Québec. Euh, on se rend compte qu'il y a de, de plus en plus de grosses organisations qui ont décidé de, de lancer des portails avec, euh, avec Liferay. Donc il commence à avoir une masse critique d'utilisateurs et de développeurs également. Donc, euh, ça nous paraissait euh, pertinent de créer un, un User Group, non seulement pour promouvoir, mais aussi pour échanger des idées, pour euh, permettre d'échanger des expériences sur le produit et donc améliorer finalement l'expertise le, le, euh, au Québec sur, euh, sur cette technologie open source. Euh, former un, un groupe d'utilisateurs euh, à Montréal et au Québec de manière générale euh, ça permet euh, aussi de, de, de contribuer au produit et euh, d'apporter une richesse locale en fournissant des correctifs ou des modules. Euh, il y a eu le marché d'applications qui a été lancé euh, l'année dernière, donc en 2012. Euh, donc euh, n'importe quelle compagnie au Québec euh, peut euh, promouvoir et, et euh, améliorer le produit en proposant des applications. Donc euh, euh, ce groupe d'utilisateurs permettrait également aussi d'identifier un certain nombre de besoins qui sont, qui sont fréquents euh, au Québec euh, et éventuellement euh, les proposer à LifeFree euh, pour qu'ils soient intégrés de manière native, donc de manière générale sur le produit. Euh, je pense notamment aux traductions qui ont déjà été faites, pour lesquelles euh, il y a des contributions fréquentes pour, euh, pour les traductions franco-canadiennes mais on peut penser à d'autres modules qui, qui seraient plus spécifiques au Québec et qui pourraient donc être intégrés dans l'IFRE.